Bonjour, mon nom est Marc André Mercier, enseignant à l'école secondaire de la Seigneurie. Donc, euh, ce court vidéo vous présenter de quelle façon euh, j'ai réalisé euh, la punaise euh, qui était euh, euh, l'activité ou le devoir là, de, du défi numéro 2. Donc, euh, également, dans le défi, euh, en plus de la punaise, il fallait que ce soit une punaise paramétrique, ce qui veut dire qu'en changeant une des valeurs, il y avait certaines autres euh, dimensions des pièces qui allaient changer là, de façon automatique là, euh, avec... Euh, l'option, ben, pas l'option, mais la façon de le faire de façon paramétrique. Donc, comme d'habitude première des choses qu'on va faire, on va créer un projet. Donc, on va venir dans Créer, Suivant. On va venir marquer Punaise. Et un emplacement pour moi, ça sera toujours dans mon Google Drive. Donc, on va aller... Dans mon Google Drive, comme à l'habitude, dans Inventor, et je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler punaise. Et c'est terminé. Donc je vais créer un nouveau, euh, le créer nouveau dossier projet a été euh, créé. Je vais pouvoir maintenant créer ma nouvelle pièce. Donc euh, on va commencer par faire euh, l'esquisse. Les donc, je vais le faire sur le plan XY, la forme de la punaise à la base, c'est un cercle, donc je vais venir l'ancrer au centre, puis je vais marquer 8 mm comme première dimension. Donc, si je reviens sur le 8, là, on se rappelle, euh, il y a, chaque code possède un nom, donc c'est le D0 qui est égal à 8 mm, donc toutes les autres dimensions que je vais mettre, ça sera toujours en fonction de la variable D0. Donc, je vais terminer l'esquisse pour l'extrusion. Ce que je vais avoir c'est une extrusion qui va avoir 1.3 mm Donc je vais faire un D0 divisé par 6 D0 divisé par 6 pour avoir au moins 1.3 Par la suite, pardon, on va partir une nouvelle esquisse Et là je vais avoir la partie centrale de ma punaise avec un diamètre de 4 mm Donc je vais faire un D0 divisé par 2 pour avoir mon 4 mm. Cette partie-là, je vais avoir une extrusion, de, une extrusion de 8 mm, donc ça va être D0 tout simplement. Ensuite de ça, une nouvelle esquisse qui va être créée à l'extrémité, qui elle va avoir un diamètre de 10 mm, donc je vais faire un D0 x 1.5 euh, 1.25, pardon D0 x 1.25 pour mon 10 mm. Je vais faire l'extrusion de cette partie-là sur euh, une distance de 2 mm, donc des 0 divisé par 4. Des 0 divisé par 4. Pardon. Des 0 et non des 0 Et dernière extrusion, je vais faire une esquisse. Je vais avoir euh, finalement l'aiguille qui va avoir un diamètre de 1 mm, donc ça va être des, des 0 divisé par 8. Terminer l'esquisse, c'est une extrusion avoir euh, 10.4 mm, donc je vais faire un D0 x 1.3, D0 x 1.3, par la suite il me reste à faire les congés, donc le premier congé à la base complètement de la punaise, je vais avoir un congé de 1 mm, donc ça va être D0 divisé par 8, Ensuite de tout ça, on avait ici un 2 mm comme congé, donc D0 divisé par 4. Et finalement, à l'extrémité de l'aiguille, on veut faire un chanfrein. Donc, ça, je ne vous l'avais pas montré, là, mais euh, je vais venir faire un chanfrein. Euh, je vais faire un chanfrein avec deux distances différentes, donc sur l'extrémité. Et la première, je vais avoir 0,5, donc ça va être D0 divisé par 16. D0 divisé par 16. Et la deuxième distance, je vais avoir 3 mm, donc ça va être D0 divisé par 2.67. D0 divisé par 2.67. J'avais oublié d'effacer ici le 2. On va juste effacer. Et à ce moment-là, euh, ma punaise est terminée. Euh, si je veux voir si effectivement les paramétriques, euh, c'est facile euh, d'aller voir. Donc, euh, on va aller dans le haut complètement avec euh, les paramètres, notre bouton FX. Je vais changer la première valeur ici, le 8 mm. Je vais mettre une grosse valeur 60. Et là, normalement, si je reviens à mon image, puis ben ma punaise a complètement changé, les dimensions ont complètement changé. Donc, elle est paramétrique. Il n'y a pas de dimensions qui sont restées plus petites que les autres. Si je reviens à mon 8 mm initial, ben, on faut voir qu'effectivement euh, le ratissé est euh, complètement euh, revenu à la normale. Dernière chose, on va mettre un peu de couleur. Donc euh, je vais venir choisir euh, les trois premières extrusions le congé pour euh, la partie contient euh, le poligui. Donc ça je vais le mettre en rouge et l'extrémité qui va être l'extrusion 4 ainsi que le chanfrein. Cela je vais le mettre en chrome. Et voilà. Donc là, on a notre punaise qui est terminée. Il nous reste à l'enregistrer. Donc, on va l'appeler punaise. Enregistrer. Et si jamais je voulais l'imprimer, ben, tant qu'à y être, on va venir l'exporter. Format KO. On va venir choisir le format STL. Et on va enregistrer. Donc, c'est tout pour euh, ce petit vidéo-là. On va se revoir là, euh, dans le troisième défi.